Bonjour les amis. Regardez, regardez mes amis belges, vous la connaissez, vous la connaissez C'est Sylvie oui. de de Vivacité. Sylvie, merci, voilà, maintenant je fais une vidéo, je te remercie, c'est Sylvie qui m'invite, on est ici au Théâtre de la Gaîté à Paris, près de Montparnasse, et on va voir les Frères Tannous, voilà. dans leur pièce La Cave, c'est une nouvelle pièce, donc voilà, euh, <rire> on va découvrir euh, ce qu'il en est, parce qu'il a rôde à Paris, et voilà, donc on est venu jusqu'ici pour les voir. En fait, ils viennent à Paris rôder avant de passer en Belgique Voilà. C'est vrai? Ah, ah, ah. ah, bon, bah ils sont ah, déjà passés ah. en Belgique. On, on, on se fait ah, engueuler ouais. en, en, en direct. On passés en Belgique, ouais. Il y, y a les fans qui sont là. Les fans Exactement. sont là. Et on vient de se faire engueuler. <rire> <rire> Merci Sylvie, on va passer une super ouais. soirée. Ça va, Ça, va Ça va commencer. Au revoir les amis.